Créer une requête de recherche, première partie, définir ses concepts. Pour votre cours, vous devez réaliser un travail sur un sujet donné. Afin de bien documenter vos propos, vous devez trouver des documents scientifiques traitant de ce sujet en interrogeant différents outils de recherche. Et pour interroger efficacement ces outils, il vous faut être en mesure de créer des requêtes de recherche efficaces et pertinentes. C'est ce que vous apprendrez dans les capsules « Créer une requête de recherche ». Dans cette première capsule, vous verrez comment bien définir vos concepts. Consultez ensuite la deuxième capsule afin d'apprendre à relier ces concepts entre eux grâce aux opérateurs de recherche. Pour ce travail, vous voulez en apprendre plus sur les méthodes d'intervention auprès des victimes de violences conjugales. Votre première tâche consiste à découper ce sujet en concepts. Dans ce cas-ci, ce sujet compte trois principaux concepts. Intervention, victime, violence conjugale. En effet, vous souhaitez obtenir des documents qui étudient la question de la violence conjugale en l'abordant dans une perspective très précise, celle de l'intervention, et vous souhaitez que cette intervention cible un groupe particulier, celui des victimes. Les concepts sont les notions essentielles de votre sujet. Il importe de bien les cibler pour obtenir des résultats intéressants. Retenez surtout que tous les mots que vous utilisez lorsque vous parlez de votre sujet n'ont pas nécessairement leur place parmi vos concepts. C'est le cas des mots tels que influence, phénomène, relation, cause, conséquence, impact ou effet. En recherche d'informations, on appelle ce type de mots des mots vides. En effet, parce qu'ils ont un caractère imprécis, ces mots n'aident pas à cibler les résultats d'une recherche. Ils n'ont donc pas leur place dans votre requête. Vous avez donc en tête vos trois concepts et vous avez retiré les mots vides de votre requête. Mais il vous reste encore un peu de travail pour faire une bonne recherche. En effet, imaginons qu'il existe un document qui correspond exactement à votre intérêt de recherche. Si vous, vous mettiez la main dessus, vous auriez exactement l'information dont vous avez besoin. Ce document est décrit dans une base de données. Vous décidez donc de l'interroger en utilisant les trois concepts que vous avez identifiés. Cependant, puisque les termes utilisés pour décrire ce document ne correspondent pas à votre requête, vous ne serez pas en mesure de repérer ce document. Pour faire une bonne recherche, vous devez donc utiliser des termes variés. Ainsi, pour chacun des grands concepts que vous avez identifiés, tentez de trouver des synonymes, des termes proches ou reliés en français et en anglais. Les termes français vous permettront d'interroger les outils de recherche francophones. Cependant, puisque la majorité de la littérature scientifique dans votre discipline est publiée en anglais et qu'on peut la repérer grâce à des outils anglophones, il est essentiel que vous preniez aussi le temps de trouver des termes en anglais pour décrire votre sujet. Pour trouver des termes pertinents pour décrire votre sujet, vous pouvez d'abord consulter les ouvrages de référence. En prime, ces ouvrages vous donneront un accès facile à plusieurs informations de base sur le sujet, qui vous seront très utiles dans votre travail. Vous pouvez aussi consulter les dictionnaires et les outils de traduction en ligne, comme Google Traduction. Une autre stratégie gagnante et très simple est de porter une attention particulière aux résultats de recherche que vous obtenez en testant les expressions qui vous viennent en tête pour un concept. Par exemple, si pour « violence conjugale », je tente la traduction directe « conjugal violence » et que je prends le temps de regarder un peu plus en détail les résultats que j'obtiens dans cette base de données. Je vais pouvoir repérer des synonymes en anglais de « conjugal violence », comme par exemple ici les termes « spouse abuse »,« wife beating » et « family violence ». Ainsi, lorsque vous trouvez un document pertinent, regardez bien les termes utilisés dans le titre, dans le résumé et le champ sujet. Au fur et à mesure que vous identifiez des termes pertinents, notez-les. Ils vous seront utiles au moment de vos recherches. Voyons maintenant deux astuces de recherche qui vous permettront de rendre vos requêtes efficaces et vos résultats pertinents. La troncature est utile pour augmenter la portée de votre recherche. Par exemple, si vous souhaitez que vos résultats traitent de la situation canadienne, vous pourriez avoir à décliner différentes formes du mot « Canada » comme ceci afin de faire une recherche exhaustive. Grâce à la troncature, en utilisant l'expression « Canada » suivie d'une étoile, vous parviendrez au même résultat. En effet, la troncature recherche les mots qui commencent par tout ce qui précède l'étoile. Elle permet donc de repérer les formes au singulier ou au pluriel d'un même mot, comme c'est le cas ici. Ou encore de repérer un ensemble de mots pertinents partageant la même racine. Mais attention, il faut utiliser la troncature avec discernement. En effet, celle-ci peut parfois amener des résultats inattendus. Par exemple, si on retire le « d » de cette requête pour chercher seulement « cana », en plus de « canada », on repérera des termes comme « canard »,« canapé » ou « canari. Quand vous utilisez la troncature, il est donc important de bien analyser la pertinence de vos résultats et d'apporter les ajustements nécessaires à votre stratégie si vous trouvez des résultats incongrus parmi ce que vous avez repéré. L'utilisation des guillemets pour rechercher des expressions exactes vous permettra de préciser vos résultats de recherche. Les guillemets sont à préconiser lorsqu'un de vos concepts est représenté par deux mots ou plus. En effet, si vous faites une recherche sur la notion de violence conjugale et que vous ne mettez pas les guillemets pour encadrer cette expression, l'outil de recherche repérera tous les documents qui contiennent ces deux mots, même si ceux-ci ne sont pas réunis dans une même expression. Par exemple, le mot « violence » pourrait apparaître dans le titre du document et le mot « conjugal » dans le résumé. Il est donc possible que ce document ne traite pas spécifiquement du sujet qui vous intéresse, la violence conjugale. En utilisant les guillemets pour encadrer l'expression « violence conjugale », vous forcez l'outil de recherche à trouver la suite de caractères « violence espace conjugale », augmentant ainsi la pertinence de vos résultats. Lorsque vous utilisez les guillemets, prenez bien soin d'utiliser les guillemets droits. En effet, les guillemets français ne sont pas acceptés dans les outils de recherche. L'utilisation de la troncature et des guillemets permet donc d'en arriver à cette liste de termes pertinents. Celle-ci servira à bâtir la requête pour interroger les différents outils de recherche. Pour compléter votre requête, vous devez toutefois préciser quelles sont les relations entre ces concepts. Pour en apprendre plus à ce sujet, consultez la deuxième partie de cette capsule intitulée « Relier et les concepts entre eux.